Merci à tous euh, d'avoir survécu jusqu'ici. Et donc maintenant, euh, on va aller voir du côté du grand sujet, de ce grand sujet qui est la validation des données. Et donc, on va être avec Cyril Géclau, qui est donc lead développeur mais aussi codeur de livres et médiateur numérique dans la coopérative Artefact. Et il va nous présenter comment valider ces données sans copier-coller. Je te laisse la scène, Cyril. Merci. Bonjour, donc euh, Cyril Giquello et euh, je viens vous présenter un petit concept qui me tient très à cœur. C'est la validation des données sans copier-coller. Donc on commence, euh, du coup je vais être un peu rapide hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc mon CV, je suis un peu vieux à cariatre. Donc du coup, euh, quand euh, si jamais je dis des choses qui peuvent me blesser, franchement prenez ça sur le ton de l'humour et je vous prie d'avance de m'en excuser. Pourquoi valider des données alors, on parle de deux grands sujets, la sécurité et puis euh, le métier. Et oui, parce que souvent, on code pour d'autres personnes que nous et du coup, on nous donne des règles de gestion. Donc, je ne vais pas du tout aborder le sujet de la sécurité. Je vais me concentrer sur la, les règles métier. Et puis, en fait, je ne vais même pas voir les règles métiers. On va surtout voir comment on peut architecturer, comment on peut faire penser euh, son code. Du coup, la validation, on va avoir du filtrage aussi, et puis euh, surtout vérifier, comme je vous disais, euh, les règles de sécurité, le stockage, les règles métiers, les règles particulières. En tout cas, ça, on en a tout le temps besoin. C'est rare quand on fait du code qui n'a pas besoin d'aborder ça. Donc du coup, j'ai donné ça à un de mes gars ou à un de mes filles, hein, enfin des, des codeurs, et puis euh, du coup, ils ont un super matériel, et puis ils m'ont fait plein de lignes de code et sont très contents, c'est super, c'est chouette et pour que ça soit plus joli en comité de pilotage, eh ben du coup, on met de la couleur sur un fond noir et on croit qu'on a bien travaillé. Du coup, la méthode bourrin, level 1, en bleu foncé, là on a tout le code qui a été écrit, il y en a énormément, on pousse ça dans une base de données et on retourne ça à un client avec du PHP, on retourne ça en HTTP. Et puis, euh, grandissant, le codeur commence à s'équiper, il entend parler de framework, tout ça, donc du coup, en fait, il ne sait pas, mais il utilise juste des librairies, un, un moteur de, de rendu, une couche d'abstraction d'accès aux données, et puis, euh, il fait son travail. Quand même, aujourd'hui, la majorité, on a tous compris l'intérêt d'utiliser un framework, donc une boîte à outils, mais qui va plus loin que des librairies, qui sont vraiment... Euh, un, un qui nous fournit toutes les briques de base qui sont nécessaires à toute application. Dès qu'on dépasse le proof of concept, on va avoir besoin de structurer tout ça. Donc C'est là où j'appelle, je parle d'architecture. Donc Au milieu, j'ai mis des fonctions principales des, des frameworks, ce qu'on pourrait attendre d'eux, surtout dans le web, mais dans les autres sujets, c'est pareil. Et puis aujourd'hui, ce qui est dans l'air du temps, c'est le concept de form request. Donc, euh, request, euh, au sens, euh, aujourd'hui, on fait principalement du web. Donc, du coup, on a une requête HTTP qui arrive. Et puis, euh, souvent, ça correspond en, dans l'idée à un formulaire. Donc, formulaire, euh, requête, donc ça fait form request. Et donc, aujourd'hui, on nous dit, euh, on nous présente souvent le l'état de l'art, c'est euh, ne pas... Euh, euh, donc de, de faire des contrôleurs et puis euh, en fait je cherche un peu mes mots pour aller très très vite et aller à l'essentiel après. Euh, donc dans mon contrôleur, en fait, je vais pas, je vais éviter de manipuler le, les, les données qu'on me transmet et je vais formaliser en fait la validation et d'autres choses, la transformation, le filtrage, dans un form request. Ce qui va permettre à ce fameux framework web qui me fournit des services de faire automatiquement euh, passer les données en validation dans le form request. Il va le faire tout seul. Moi, j'aurais juste à déclarer qu'il existe euh, ce form request. Et puis, le framework, qui va euh, faire toute la moulinette. Comme ça, il va me passer une instance du form request avec des données qui sont valides. Si elles sont invalides, euh, il utilise euh, le gestionnaire d'erreurs euh, via les exceptions. Enfin, je passe. C'est un sujet trop long, on n'a pas le temps. Donc du coup, il va me donner dans mon contrôleur une instance du form request avec dedans les données, elles sont valides, et je vais pouvoir mettre à jour mes modèles, mes modèles de données. Hein. Je fais des raccourcis, euh... désolé pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce vocabulaire-là. Et puis, euh, donc voilà, j'ai bien euh, séparé... Euh, et isoler quelque part euh, le, le form request, donc là en vert à gauche on voit name et puis on voit une petite chaîne de caractères qui sont en fait, euh, là j'ai fait la démo avec euh, Laravel, qui sont la syntaxe euh, qui est proposée par la Laravel pour exprimer des règles de gestion et de surtout de validation des données, Required pour obligatoire, unique deux points persons, là du coup ça, on, on comprend que ça peut que le name, le nom doit être unique dans la base, dans la table personne, et puis max 255, on imagine que c'est la longueur maximum du nom. Et à droite, on va pouvoir du coup, comme je vous le disais, avoir notre contrôleur. Là, c'est record person, c'est une, une des actions euh, qui est dans le contrôleur et qui euh, a comme paramètre euh, un form request. Donc là, dédié aux données de la personne, donc de mon entité personne, form request, et puis là, je vais pouvoir créer. Euh, ma personne, euh, enfin, le, le modèle, faire son instance, euh, en, mettre, euh, faire le mapping avec euh, ce qui m'arrive du formulaire, enregistrer, et puis je redirecte, je redirige vers le, la page euh, pour dire que tout va bien. Euh, derrière, je rappelle, hein, le framework, lui, il va s'occuper en fait des messages d'erreur. Euh, en cas d'erreur, il va trans transformer ça dans la forme attendue. Par euh, de l'autre côté, du côté euh, de l'utilisateur, en pensant qu'un utilisateur, ça peut être un humain avec un formulaire HTML, mais ça peut être une machine si vous répondez sur des endpoints d'API. Donc déjà, là, on complexifie la chose. En API, quand vous utilisez API, je form request, ça, ça parle moins parce que form, on n'a plus de formulaire, etc. Donc là, on va commencer à se poser des, des petits problèmes en fait, parce que on va avoir plein de Form Request pour chacune de nos, nos entités, on va commencer à faire des Form Request qui manipulent plusieurs entités, et là, on tombe dans le risque de perte de cohérence des règles. Voilà, et euh, aujourd'hui, une application, donc j'ai bien dit, hein, on n'est pas dans le contexte d'un POC d'un un, un Proof-of-Concept, on fait une application qui va euh, éventuellement durer, c'est plutôt pas mal, et donc euh, elle va grossir, et il va y avoir, euh, sur votre gauche là, j'ai mis un peu les, les points d'entrée de l'application, donc on a du HTML, et puis euh, en fait on va avoir du JavaScript via, euh, qui vont manipuler des API, et puis euh, mon application grossissant, et avec euh, plein de nouveaux besoins, je vais avoir aussi euh, des commandes, des lignes de commandes, donc soit c'est la cron tab, vous savez c'est l'ordonnanceur de temps là, qui permettent de programmer à certaines heures des opérations, et ben du coup, on, notre appli elle, elle va être manipulée par ce genre de choses. J'ai mis un MQ, donc ça c'est un message queue il y a eu une conférence ce matin sur le sujet là, donc c'est on appelle ça le générique, c'est un middleware, et puis du coup, on reçoit d'autres applications qui passent par là, enfin on reçoit des messages, voilà. donc soit on a du cron et des commandes, soit... Le MQ, ça va être un sens de message. Et puis là, bah, le développeur, en tant que développeur, tout de suite, je vais faire du PHP, je vais quand même utiliser le framework, et puis je vais manipuler mes modèles. Mais euh, en fait, là, je commence à oublier que j'avais des form requests à respecter. Donc, dans des gros projets, euh, ce qui était euh, l'habitude depuis très longtemps, c'est de tout mettre euh, dans la base de données. Parce que sur un gros projet, je, veux, je peux potentiellement avoir des différentes technologies qui vont utiliser... Euh, et qui vont créer de la donnée et de la modifier, et du coup, PHP, du C Sharp, du Java, et là, c'est difficile de partager du code, donc on va partager uniquement des, des documents, avec des spécifications, des SFD, des choses comme ça, et euh, moi, en tant que responsable de la cohérence, et de l'intégrité des données, bah, du coup, le seul moyen de me protéger, c'est de, de faire de la procédure stockée dans, dans ma base de données, et puis euh, d'interdire la manipulation des tables directement. Donc là, c'est du lourd, on, je ne parle pas de ça non plus. Voilà. Donc, on va, euh, ben, je vais vous présenter donc ma préconisation pour organiser son code. C'est d'avoir de, des contrôleurs, des commandes, des events, en fait, qui ne manipulent plus les données, mais on va passer par une couche. Euh, donc, on va faire une nouvelle classe qui va être en ce qu'on appelle un service. Et puis, on va, lui donner, euh, on va lui mettre des méthodes qui seront nommées au plus proche du métier. Si c'est de la banque, si c'est du du e-commerce, etc., on va pouvoir euh, faire des, des méthodes qui, elles, vont manipuler les modèles. Parce qu'au début, on va avoir des, des modèles qui peuvent être des simples entités, on va dire une seule table dans la base de données, mais au bout d'un moment, très rapidement, on va avoir des besoins de relations. Donc, quand on va faire une opération sur un modèle, sur une, une entité, euh, que c'est une personne, enfin, les, les entités qu'on manipule, on va souvent être obligé d'intervenir sur plusieurs modèles. Et donc là, on, on prend un risque. Euh, avant même la validation de leur contenu, il va falloir qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire que les, les, toutes les clés étrangères, les relations, elles soient valides. Et donc, euh, à chaque fois que je vais, si je manipule plusieurs modèles, à chaque fois que je vais les, les valider, il euh, y en a un qui pourra être valide, et puis le suivant, non. Donc, du coup, il faut penser dans son service, on a une méthode qui porte le nom du métier, qui a du sens, et puis euh, on fait ça dans une transaction donc on fait un begin transaction au début du service on manipule ces modèles si ça n'est rien, pass... si rien passé de grave tout va bien, on commit c'est à dire que la base de données va enregistrer pour de vrai euh, les modifications qu'on a demandées et puis sinon ça va faire un rollback c'est à dire on va annuler euh, tout ce qui vient d'être fait euh, depuis le begin transaction depuis le début de la transaction on va tout annuler comme ça on ne va pas avoir euh, des entités incohérentes et la deuxième euh, petit ticket de, de, du concept que je vais vous présenter c'est d'emmener les règles de validation au plus proche de l'ORM donc l'ORM c'est la grande couche d'abstraction à l'accès à la base de données donc ça normalement c'est un DAL Data Access Layer, là on est un peu au-dessus c'est l'ORM, il manipule des objets donc là je parle à des, des, vraiment des, des instances qui sont définies dans des classes dans mon code, donc c'est du PHP classe, personne, et hop je manipule ça, avec l'ORM, et puis lui, il va transcrire ça en SQL et manipuler une base de données SQL ou autre chose que du, du SQL. Donc, ça, c'est le fameux ORM. Donc, il manipule des modèles. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir déclarer pour une seule fois, sans jamais faire de copie coller mes règles de validation. Donc, la longueur maximum pour un nom, et etc. Et euh, voilà. Du coup... Mon ORM, il n'était pas vendu avec cette fonctionnalité-là. Donc, du coup, ben, je mets une extension pour cette validation. Donc On appelle ça un package, euh, comme vous voulez, où on peut écrire du code soi-même. En tout cas, je vais enrichir mon ORM pour qu'il sache valider un modèle, utiliser les règles que j'aurais données quand je fais hein, une création, un create, un save, euh, tout ce qui est crude. Create, retrieve, update, delete. Et puis, euh, voilà. Donc là, moi, au sens euh, architecture, là, je suis pas mal. Et tout à gauche, j'ai mis présentation. Et là, en fait, je vais rajouter encore une extension qui va du coup pouvoir euh, comprendre ce qui a été exprimé côté modèle. Donc là, je vais pouvoir faire de, du coup de la validation euh, en JavaScript, par exemple, sur le, sur le poste client sans qu'il y ait besoin d'envoyer de, pour de vrai le formulaire. On va lui faire une pré-validation. Donc euh, du coup, j'ai une extension. Côté couche présentation qui va permettre de faire la transcription des règles et des, et des et implémenter aussi les, les validateurs voilà donc là je vais vous présenter ça avec euh, la Ravel donc du côté back office back j'appelais ça donc c'est plutôt euh, que du PHP quoi et puis euh, front où là euh, j'ai ma couche présentation avec les jolis designs et puis euh, le codeur qui a apporté de, de l'interaction avec euh, du JavaScript la, le principe, en fait, ce, voilà, c'est deux principes entre les services et puis euh, ça, le, la validation des, des données du côté modèle, euh, ça, ça fonctionne aussi en Java euh, avec Spring et Hibernate, et on trouve des, des, des packages qui font ça, on le trouve aussi un peu en C Sharp, mais en fait c'est le concept que je vous présente, moi j'y crois vraiment et en fait j'ai vu très peu d'articles. Donc vous, si vous cherchez sur internet pour en savoir un peu plus et surtout euh, rendre la chose plus théorique et, et mieux comprendre et aller plus loin, euh, c'est pas facile à trouver parce qu'on n'est pas nombreux. Je pense qu'il y a plus de gens qui, qui l'utilisent ce concept mais en fait c'est ceux qui n'écrivent pas sur internet. Internet c'est pas 100% de la réalité. Donc, du coup, en front, on va avoir du, du JavaScript. Là, ça va être du jQuery et une extension de jQuery qui permet de faire la validation d'un formulaire. Donc là, je reste en HTML JavaScript. Et puis, euh, j'exprime des règles que je donne euh, à ce fameux euh, plugin jQuery. Et puis, du côté back, euh, c'est un, un package qui s'appelle Model. Quand vous, si vous allez le, le voir, c'est un package Laravel. Peut-être il existe pour Symfony ou un équivalent, je ne sais pas. Et euh, celui-ci va permettre d'exprimer de, de, des règles auprès du modèle et puis de, de permettre sa validation quand je fais le crude, le create, le retrieve, tout ça. Et, euh, voilà. et puis un autre élément, une autre extension supplémentaire, c'est dans mon contrôleur. Là, je vais utiliser l'extension qui va permettre de transcrire. Ce qui est exprimé en langage PHP, mais surtout en, en mode Laravel, le transcrire pour le fameux plugin de jQuery, jQuery Validation. Donc là, j'ai euh, différents paquets. Il y a les URL juste en dessous, donc laravel.com, jqueryvalidation.org, GitHub, euh, et puis tout ça. Voilà. Donc en live, je vous montre vite fait euh, parce que le temps passe hyper vite, c'est hallucinant. Voilà. Donc, je reviens Ah main, j'étais pas prêt. Donc, du coup, je vous ai fait un Framagit pour ceux que ça intéressera. Hein. Puis, euh, les autres, ben, ils vont rater, hein, mais il faut y aller. Donc, sur framagit.org euh, cyril37, vous allez trouver un, un truc qui s'appelle Laravel SNC Example. Donc, c'est un paquet... C'est un, un projet de base euh, fait en PHP, euh, en Laravel. Je vous ai mis le, les, les slides aussi, il y a le PDF dedans. Là, on ne voit pas bien, pardon. Voilà, il y a le, le PDF des slides qui est dans le, dans le dépôt. Donc c'est framagit.org. Donc ça, c'est une application Laravel. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on va mettre son code. Je, vraiment, c'est du, du grossier à la, à la hache. Donc son code, on va le mettre dans App, et puis Bootstrap, c'est des configurations de base. Il y a différents dossiers qui sont en fait la structure qu'attend euh, Laravel. Nous, on va aller tout de suite voir euh, un premier modèle, comment j'exprime je, mes règles. Donc, j'ai pris, pris une application de base et j'ai été bidouiller les codes existants. Je n'en ai pas rajouté. Donc là, j'ouvre un fichier user.php qui correspond à ce qu'on appelle un modèle. Donc, il va permettre d'exprimer des choses autour de la, du mapping entre la classe, l'objet user, et puis dans la base de données, il y aura la table. Donc, on n'a pas besoin de mettre le nom de la base de données, de, de la table. Il y a plein de choses qui sont du coup gérées par le framework. Et puis, le sujet qui nous concerne, c'est ce petit tableau ici. Voilà, J'exprime dans mon modèle. Donc, au lieu d'utiliser, pour ceux qui connaissent les, le, les modèles Laravel, ceux je ne les ai pas utilisés. Je vais utiliser ceux du package SNC modèle. J'exprime mes règles, en fait, dans le même langage que Laravel. Donc, un email, un name, je passe. Et on va voir comment on va l'exploiter du côté du contrôleur. Un avion passe. Ah ouais, J'avais ouvert ma fenêtre, excusez-moi. Je vais du côté du contrôleur. Alors, j'ai pas fait de contrôleur. Hein. C'est vraiment une, un POC, un proof of concept. Hein. J'ai fait directement dans les routes avec une closure. Donc ça, c'est pas bien, mais c'est pas grave parce que c'est pas le sujet. Du coup, je reçois la requête HTTP POST. J'ai fait un truc générique qui gère à la fois le update puis le create, c'est-à-dire j'ai pas d'ID, donc on peut avoir un user qui est nul. Ce qu'on va voir ici, c'est que la Ravel, euh, enfin ou tout framework qui, a, qui sait faire de l'injection et puis du binding, il va pouvoir me fournir un user. Je remplis mon fameux user, je le remplis avec ce que j'ai dans ma requête HTTP, je l'enregistre et je redirige vers la page. Tout va bien. Donc en fait, comment ça Là sur le save, le package j'ai ajouté pour la gestion des modèles, il va lever une exception si les données sont pas valides et donc le save ne sera pas fait. j'irai pas sur le redirect. Ça, c'est une fonctionnalité de la Ravel ou de tout bon framework, euh, quelle que soit la techno, qui va avoir un error handler, donc un gestionnaire d'exception, et qui va retranscrire l'erreur euh, exception de PHP qui va le retranscrire dans la techno qui est attendu. Donc, soit il va nous fournir du, de quoi mani remplir un template HTML, soit il va nous fournir un JSON formaté d'une certaine façon, soit, si on utilise encore d'autres technologies, il va nous fournir tout ce qu'on a besoin. Donc, ça, c'est du côté framework. Donc là, en fait, je map le request HTTP sur mon user. Quand je fais le save, la validation, elle est appelée. Voilà. Et puis, euh, ça, c'était la route. Donc le, le gestionnaire, alors pour ça c'est juste un peu plus précis. Je vais aller un peu plus précisément pour euh, Laravel. Donc à Laravel, on va avoir le gestionnaire d'exception qui est ici. Et malheureusement, le package que j'ai utilisé, il n'est pas full compatible à Ravel. Donc à un endroit, je suis obligé de faire euh, le mapping entre l'exception, on va pas, entre l'exception et... Et qui est fourni par le package donc là on voit que c'est un Watson validating attack, et je vais le remapper pour un, une validation euh, qui est connue par euh, l'Aravel comme ça lui il va pouvoir faire son travail de retourner soit du JSON soit du HTML voilà donc l'idée de la programmation avec les frameworks c'est ça, je vais avoir du code à écrire mais en fait je ne vais pas en écrire beaucoup mais je vais en écrire un peu partout mais un tout petit peu et voilà donc euh, en gros Là, je suis dans les temps, peut-être. Voilà, donc vous trouverez tout hein, sur framagit.org Cyril 37. Et voilà. Donc, du coup, euh, le, code, euh, le code libre, c'est super bien, puisque du coup, on peut faire de l'architecture, utiliser des packages, ne pas réinventer la roue. Ce que ça nous demande comme effort, au lieu d'écrire des milliers de lignes de code, comme dans mes premières slides, c'est d'étudier, de contribuer, de partager. Et voilà, les logiciels libres sont tes amis. À vous les studios. Merci, J'ai une toute petite question euh, très facile. Tu disais qu'il y avait très peu de doc, mais si... Je peux quand même essayer d'en chercher. Qu'est-ce que je peux taper dans mon moteur euh, ben, Je ne sais pas. J'ai pas pris le temps J'ai pris <rire> le temps de faire le petit bout de code de démo et j'ai pas okay. pris le temps de refaire la fouille. Et en fait, il n'y en avait vraiment pas beaucoup euh, mm. qui préconisent et qui, quelle que soit la technologie, c'est vraiment une façon de penser, voilà, de, de centraliser sa validation de données dans le modèle au plus près de la base de données. Et puis, euh, et puis, que ça soit propagé grâce au framework, que ça soit propagé dans toutes les autres couches. Ok. Donc du coup, faut il faut aller voir là, le, le paquet que tu nous as montré pour voir comment il dénomme un peu les choses. Et puis, voilà. euh... et puis sinon, vous pouvez créer une ICU sur le, sur le dépôt euh, demandant, a dit, il nous faut un lien euh, de quoi lire. Alors par contre, ça sera forcément en anglais, en anglais américain, mm -hmm. mais du coup, ça me, me, me motivera à aller faire la recherche. Il ah, y a Claude qui nous dit, je vais lui passer un bundle pour Symfony, mais il n'est plus maintenu et ne supporte pas Symfony 4. Il voilà. ouais. y, y a pas mal de choses qui sont, on va dire, professionnelles, cest qui, qui permettent vraiment d'aller loin et d'assurer la, la qualité et de se donner de l'assurance pour éviter de travailler le week-end. Mais du coup, ce n'est pas forcément dans du libre. C'est pas que ça n'existe pas en fait. C'est qu'il y a des gens ils gagnent du pognon, ils ont autre chose à foutre, enfin voilà, quoi. Tu vois, il y, y a quand même deux mondes. Alors, pas je... démocratiser encore. Là là, c est, c est pas... Je, je juge pas quand je dis ça. Je vous ai dit euh, ma deuxième slide dans mon CV. Hein. Des fois, je suis un peu brutal, mais c'est juste pour qu'on comprenne vite qu'on n'ait pas besoin de parler deux heures. Mais je ne critique pas. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Cyril. Je vous mets le lien vers la prochaine conférence donc, sur Jeanne, présentée par Baptiste Le Ça arrive sur vos écrans. Ah, <rire> merci, bye bye. et Merci aux bénévoles de la FUP pour tout le travail. Bah, merci beaucoup à toi Cyril d'être passé, c'était très cool.